Ah, c'est pas mal Bordeaux. Hein. Ah ça va, bah, ça c'est petite. Quoi, quoi le bruit là T'entends C'est quoi ça Bizarre. C'est un animal ou pas là dedans